Oh, tu m'as pas acheté l'iPhone que je t'aide de mon Et je t'aide que je te prends ça, non oh, oh. Tu veux 13 là, non Oui. Tu te prends ça Non oh. que je te, déconse, je te mets ça m'écrit. Bon. Et toi, tu vas où oui. oh, Bébé, maman. Oui. Bébé Bébé, tu vas où Mais reviens, non oh. Mais elle va où Monsieur. Oui, bonsoir. Vous avez de jolis rastres. Ah bon, <rire> merci. À mon Pardon, à mon coïncidence. Oui, oui. mon non, monsieur. Pourquoi on dit tcham Il y a Pardon. Ah hein? Oui, tu as mis là. Boss Oui. J'arrête comme ça chez vous. C'est bon Oui, c'est bon. Comptez, comptez. J'ai que ça là. Merci, merci, boss. Merci beaucoup. Ça, Tata, tu m'as appelé. Hein? Tu étais avec moi et tu, tu as décalé pour quoi, où? Bébé. Bébé, na bébé. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que la jambe Vous mon Mais,